Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Peut-être que ce sera un épisode plus court. Ça c'est plutôt chouette. J'ai du retard en tech euh, diplomatique. Je pense que j'ai la majorité du commerce en Sibérie. La Transoxiane a aussi beaucoup, alors qu'elle a pas beaucoup de provinces. Après, j'ai pas tellement de provinces non plus. Elles ont peut-être beaucoup de Samarkand aussi, à la Transoxiane. Moins que moi, mais pas. pas de beaucoup. l'Afghanistan aura bientôt perdu ils sont allés à Caradel allons Caradel non ils ont compris qu'ils avaient perdu il reste encore un peu de score à prendre mais grosso modo c'est fini quasiment plus de surexpansion, on pourrait faire la paix dès maintenant. Euh... On va faire une dernière revendication sur la Moscovie et après on va faire la paix. Bon, on a du mauvais cuivre. En vrai, je vois les événements arriver donc si je voulais, je pourrais me payer les armées juste avant de déclencher l'événement en soi. pas eux euh. en fait j'aurais pas besoin d'aller jusqu'à caradelle des séparatistes euh, combien de provinces j'ai au oh, moins mon annoncement moi une bonne nouvelle quasiment la moitié je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il m'en manque encore beaucoup Mais bon Mais bon, bon c'est comme ça Alors je verrai bien Cette province Pareil j'ai revendiqué Et ensuite En fonction Du niveau de développement Prendre les plus petits d'abord On va s'arrêter là. Si vous voulez pas donner d'argent, vous ne donnerez pas beaucoup d'argent. C'est pas grave. Pas du tout. Hop Ah, je peux pas tout légitimer, j'ai pas les points. Il ne reste plus que deux provinces à l'Afghanistan. Deux grosses provinces qui font qu'ils demandent encore 70% de score de guerre pour le manger. Impressionnant. Euh, le suivant sur ma liste, a priori, c'est la Transoxienne J'avais pas quelqu'un avant Bahamani, c'est fini Ah non, Bahamani, c'est dans 5 ans. Bon. J'avoue que j'ai pas du tout regardé en faisant la paix avec eux. Si, par hasard, ça me colle encore plus de monde dans la coa. Mali, Tambouctou, tout ça. Je suis très loin d'eux. Ils prennent quand même. Beaucoup, beaucoup. Je sais pas trop comment ça gérer le système. C'est vrai que je suis pas si loin d'eux depuis que j'ai pris ces provinces-là. Mais Marrakech, par exemple, même le Mali, je suis super loin de l'attaquer. Contrairement à Kafa, Viryanaga avec qui j'ai une frontière commune. Euh, Kalinjar Les Oirat Après je fais de la colo par ici donc, euh, Alors lui il a l'indépendance garantie par pas mal de monde C'est vrai que je pourrais m'attaquer à Oirat par exemple Pour attirer la Moscovie la Transoxiane, Et les faire sortir de la colo De force Tout en en profitant pour euh, me servir sur... Euh, les provinces Hirat, qui sont beaucoup plus riches que ce que je croyais. Du 23, du 18, 14, 25. Je pensais que c'était des territoires très pauvres. Apparemment pas que eux, ils sont alliés à Transoxiane et Caradel. Transoxiane n'est pas dans la guerre contre moi. Peut-être qu'on le mettra en co la prochaine guerre contre la Transoxiane. Alors, le gouvernement doit se stabiliser. On ignore, on gagnera du... du prestige une autre fois. Alors, Siak, ils sont toujours pas sortis, alors qu'on a des très bonnes relations. Ah Normalement, là, ils sortent. J'ai fait accepter Non, je voulais pas <rire> Bon c'est pas grave, il le retirera tout seul plus tard Rival déclaré Frise a annoncé que l'Autriche était son rival Freeze, le truc qui fait deux provinces là-haut, c'est ça Ça beau des très bonnes provinces euh, Ça m'impressionne Je pourrais m'attaquer à l'Autriche sinon Mais si jamais c'est pour mettre Venise dans la koa quoi... <rire> On va quand même éviter probablement que le Mamlock fera plus une très grosse taille après l'attaque de Yémen et de Toubourt. Toubourt qui est dans la quoi évidemment. Est-ce qu'on se fait pas quelques petites armées en plus Je n'ai pas un moyen d'en faire tellement plus que ça. Euh, je dois m'arrêter maintenant, je vous le mettrai probablement à la fin du prochain épisode de ce morceau de vidéo, qui est un peu court. On verra dans le prochain épisode ce qu'on fait avec cette espèce de coalition mondiale, euh, excepté l'Europe et vraiment la Chine. On sait vraiment des, des secteurs coalisés tout entiers et des secteurs non coalisés tout entiers. On verra ça, on verra ça.